élaboré dans le cadre du projet Oxymore est disponible sur le site. Pour chaque relevé, vous aurez besoin d'un pot neuf avec son couvercle, de liquide de conservation, d'une fiche d'annotation, d'un récipient de couleur blanche ou d'une étiquette et d'un crayon de papier, d'un tamis, d'une bouteille d'eau, du papier absorbant.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 À ce stade, vous avez le choix d'identifier les insectes soit directement sur place, soit plus tard. Si vous devez conserver vos insectes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il vous faudra les tamiser, comme nous allons le voir par la suite, et les plonger dans de l'alcool à 70 degrés. Si vous ne différez l'identification que de quelques heures, vous pouvez prendre le pot tel quel et effectuer le tamis et le rinçage plus tard. Pensez surtout à apposer une étiquette sur le pot sur laquelle vous indiquerez les informations nécessaires pour rattacher vos données au terrain. Par exemple, le nom de la parcelle, le numéro du piège, la date. Préférez le crayon de papier au stylo. Ce dernier a l'avantage de mieux résister à l'eau et à l'alcool. Dans le cas d'une identification sur place, versez le pot, s'il est sale, dans un tamis et rincez à l'eau les insectes. Plongez ensuite les insectes tamisés dans un récipient blanc rempli d'eau. Notez que l'identification des insectes terrestres est parfois plus facile à sec. Les couleurs sont mieux révélées. Faites votre tri et vos identifications en vous aidant des photos, des fiches oxymores, téléchargeables sur le site. Ok, top Excuse-moi, on, on le refait okay. Okay. ok ok ok ok ça marche ça marche euh... donc c'est bon